Bonjour à tout le monde. Je suis Jay. Je suis coordonnatrice de Carlos pour le partenaire global. Avant que nous puissions commencer, je voudrais faire une reconnaissance foncière. Donc, avant de commencer, je voudrais souligner que nous nous sommes réunis. Nous nous réunissons aujourd'hui sur le territoire traditionnel des peuples autochtones de l'île de la Tortue. Nous les remercions de nous avoir permis de et au premier gardien de cette terre dont nous sommes, je reconnais la terre des Orangs, Wanda, Sénat, et Mystique des peuples autochtones du Crédit. Et nous, à nos oreilles au sol, nous pouvons les entendre. Nous reconnaissons donc cette terre. Nos oreilles au sol, nous pouvons les entendre, les cris, les métiers, les dénés. Les Soto et les Asinaba, les nations de Dakota et Lakota, les Inuits, les Pieds-Noirs, les Inuits et toutes les nations qui nous ont précédés c'est à l'avenir. Une infinité de traces de ceux qui ont longtemps appelé cette terre de la mission, de la maison, la, le déroulement, le déroulement des, pla, des paquets de la défaite, de la colonisation et l'ouverture de cette terre pour permettre au traité de prendre vie. Nous affirmons notre relation les uns aux autres et à la terre. Nous reconnaissons et nous rendons hommage aux nations autochtones et aux ancêtres de cette terre. Je reconnais la terre de la terre des orangwanda C'est des peuples autochtones où je me trouve actuellement. Merci. Alors, merci à tout le monde. Avant de commencer à vous, pour cette vingtième anniversaire et à cette télé de Femmes de Courage. Nous sommes très contents de vous avoir tous ici avec nous. Alors, nous vous remercions parce que nous avons euh, des conférenciers qui sont très, très merveilleux et, euh, et nous, allons nous allons juste souhaiter la bienvenue à James pour, pour l'ouverture de la prière. Alors, il est euh, secrétaire général des églises, du Conseil des églises du Sud-Soudan. Donc là-bas, il est, il a commencé à ser servir depuis euh, après, avril 2021. Donc, il, il assure euh, euh, euh, la paix et la, la paix durable à travers cette, euh, le, Conseil de, le Conseil des églises du Sud-Soudan. Donc, euh, il a grandi dans la guerre et et a été et, était réfugié à la fois en Sud-Soudan et aussi en Italie pour la mission des églises. Alors, merci à vous, Père James. Merci. Euh, Est-ce que nous pouvons juste, euh, Père Dieu, nous te remercions pour cette possibilité d'être ici aujourd'hui Et pour cette table ronde, nous prions de manière spéciale pour que les femmes de courage à travers le monde, à tous les points du monde qui traversent des défis, qui traversent des douleurs, qui traversent des difficultés, nous voulons apprécier que cet atelier des de femmes de courage, que, ton, que ta sagesse soit avec elles. Est-ce que... Est puisse Dieu bénir notre mission, que notre discussion soit bien assurée à travers le Saint-Esprit et nous prions au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Jen, à vous la parole. Merci beaucoup, Père Oyette. Maintenant, nous allons donc avancer dans notre programme, donc la première section de cet atelier. C'est Rachel Wadden. Merci, Jane, et merci, euh, père, père James, euh, d'avoir commencé euh, cette télé en, un, en une façon très bien. Alors, nous allons juste euh, rappeler d'où nous venons et où nous sommes et où est-ce que nous voulons aller. Alors, c'est aujourd'hui, c'est mon privilège d'accueillir de, de, de, ou encore d'animer cette session avec mon collègue. Donc, des remerciements, spéciaux, des remerciements spéciaux à tous les partenaires qui sont ici, ceux de la RDC, ceux de la, du Soudan du Sud, de la Philippines et par, partout à travers le monde eux, ici. Pendant cet atelier, vous aurez la possibilité d'écouter vos amis du Sud-Soudan et aussi... Euh, donc, on va juste... c'est une réflexion sur le partenariat je également reconnaître tous ceux qui sont et tous ceux qui ont accompagné cet atelier à travers le travail de plaidoyer et l'éducation, à travers plusieurs diverses activités. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue et chaleureux remerciements à cet atelier de Caros. Donc, je travaille, j'ai travaillé avec des, ces partenaires-là depuis longtemps. Là, il y a 20 ans de cela, et sans vous, nous ne pouvons pas être là où nous sommes. Alors travailler avec vous pour trouver ces partenaires. Donc, on a travaillé avec vous pour expérimenter. On s'est imprégné de l'arrêter sur place de ce que vous traversez en tant que partenaire. On a créé des programmes avec les sections. Alors, je vais me faire une petite, un petit sommaire de ce que nous avons déjà eu. Donc, ce programme a été euh, euh, effectué en 2015. Donc, Kairos a reçu l'invitation de, de l'association colombienne pour que nous puissions participer à une marche internationale contre les violences faites, faites, contre les femmes, les violences faites aux femmes. Et aussi, on a visité les peuples autochtones, on a fait des marches sur la justice, et nous avons accompagné les membres dans, pendant trois jours. À euh, travers plusieurs diverses activités, et nous avons aussi, et à la fin, nous avons eu un, un, un atelier avec les partenaires sur la transition de la guerre et aussi sur un cadre de la justice pour redorer l'image de la femme et aussi sur la paix et la sécurité, juste, après, juste pour défendre. Les droits des femmes et aussi euh, développer une paix durable. Après plusieurs années sur euh, le travail de justice et, et sur le genre, mettons nos travaux sur la paix et la sécurité. Milarez, euh, qui va nous rejoindre bientôt, qui vient de, de, de Lille, a été euh, membre de cette délégation. Donc, nous avons appris beaucoup des partenaires sur le champ les impacts et les défis qui traversaient sur place et par plusieurs différents moyens. Nous avons ainsi compris leurs problèmes et il y a un moyen critique, euh, crucial que nous avons euh, pu travailler et pour. Euh, Donc, euh, cet impact-là a été même reconnu. Euh, aux Nations Unies, ici au Canada, et pour que nous puissions donc donner des fonds à ces politiques-là. En 2018, nous avons aussi reçu quelques fonds de, de, de, de, du ministère des Affaires globales du Canada pour euh, euh, juste appuyer financièrement à près d'un million de dollars pour euh, six années, et ces fonds nous a aidés pour répondre aux actions, pour répondre aux demandes que nous faisons face sur le place à travers le travail de plaidoyer, les les, les, les, les réunions de renforcement de capacités. Alors, je tout simplement remercier donc les les vous officiels du ministère de de, de du ministère des affaires canadiennes et et les, les, les femmes qui ont survécu aux victimes ou, à travers la guerre, y compris euh, la violence basée sur le genre, ça, c'était un atelier pour restaurer le, le self-esteem, l'autorité de la femme et les autonomiser. Et à travers, au fil des années, nous avons pu mesurer ces impacts, -là, et y compris aussi le, la confiance en soi. Ça, c'était un résultat euh, compliqué à quand même mesurer, ça, ça a été, nous, nous avons travaillé aussi dans la qualité de développement, on a travaillé avec les partenaires et ces partenaires continuent à montrer, à se montrer très confiants et ils sont des penseurs critiques. Alors, je pense que nous pouvons être fiers de ce travail parce que nous avons pu démontrer les résultats sur le terrain et je voudrais aussi reconnaître, reconnaître euh, la, malgré la durabilité des partenaires, et les, les problèmes, problèmes socio-économiques, la faim, donc, euh, notre gouvernement a pu aussi répondre à ces problèmes-là. Donc, euh, nous avons aussi travaillé avec euh, euh, les communautés qui sont impactées, affectées plutôt. On a travaillé pour la transformation de la femme et sur ce coup-là, les partenaires nous ont ont aussi euh, pris conscience sur la politique d'accroître, euh, de créer une prise de conscience sur le changement climatique et euh, la notion de concept sur la sécurité. Ici, je voudrais tout simplement dire que euh, demain, par exemple, euh, autour de 7 heures, j'aurai une réunion sur exactement ce... Euh, donc, il euh, y aura la télé sur... Euh, euh, euh, paix, sécurité, y compris le changement climatique. Et j'aimerais également prendre assez de temps avec plusieurs euh, conférenciers que nous avons ici, les orateurs qui ont pu, qui ont eu de, de l'expérience. Alors pour commencer, je j'aimerais commencer euh, à dire d'où où nous venons. Ça, ça sera comme une tout table ronde. Après, on va écouter de, de différents euh, conférenciers pour qu'ils nous disent d'où venons-nous, quels sont les programmes catalyseurs que nous sommes en train de faire sur cet atelier de, de, de formes de courage et aussi de paix et sécurité. J'aimerais qu'on commence à ceci avec, euh, avec la réponse de, de Gilles Harris. Gilles Harris n'a pas été capable de nous rejoindre. Peut-être qu'elle va nous rejoindre dans les dernières minutes de ce cet atelier. peut-être ça c'est un problème lié aussi à la connexion je me juste remercier remercier il a il a nous a appuyés, il nous a il nous a il, il a fait il a mené des travaux exceptionnels sur le plaidoyer avec les femmes si elle est elle est actuellement secrétaire et euh, conseillère euh, dans la communauté et elle est euh, impliquée elle est impliquée dans l'éducation des de, de, de femmes et enfants. Alors, elle a participé avec nous en 2010 en une euh, avec une délégation en Colombie. Et elle a participé euh, à une mobilisation à Grèce euh, contre la neutralisation au, au sud euh, des peuples autochtones en Colombie. Et nous, a, et nous sommes repartis à cet endroit-là avec elle. Euh, pour, elle a aussi participé à un atelier qu'on a organisé à la base militaire. Et un autre, une autre délégation avec elle, on a visité les partenaires donc avec Chantal de la RDC. Et depuis là, elle a été active. Elle est une voix pour les sans-voix. Elle élève sa voix, elle mène des actions de plaidoyer. Alors, j'aimerais tout simplement reconnaître en tout cas son travail et nous sommes tous de cœur avec elle et je pense qu'elle va nous rejoindre peut-être même à la, aux dernières minutes de cet atelier. Alors, j'aimerais euh, parler de la Colombie euh, maintenant dans l'organisation féminine et populaire de la Colombie et c'est mon plaisir de vous présenter Claudia Suarez. Claudia est donc de de cette association là, elle a travaillé et elle a appuyé les mouvements sociaux. Elle est elle est elle est dans la direction, la membre de la direction, elle aussi euh, représentante de des de questions sur la, la violence basée sur le genre. Donc, euh, elle accompagne les, les femmes qui sont victimes de, de violences euh, et aussi euh, pour le rétablissement de la justice et toute violence faite à ces femmes-là. Alors, mon premier voyage en, en Colombie en 2001, Gloria a reçu de Carros, nous a reçu, notre délégation de Carlos à, à cette époque-là. Je me rappelle, elle est venue au Canada en 2018 pour participer à un atelier de forme de, de, de, de courage pendant la, la, la conférence Sud-Sud. Euh, sur la paix et la sécurité. Merci encore de nous avoir rejoints et nous serons très contents de te entendre. Et tout juste, on veut avoir tes pensées sur d'où nous venons dans cette organisation Kairos. Vous pouvez m'entendre? Oui, nous pouvons m'entendre. Euh, merci pour euh, la présentation et j'aimerais juste passer les salutations à tout le monde, à Kairos et euh, à des gens qui nous ont accompagnés euh, pendant euh, le, le, le, nos travaux dans notre, euh, dans notre. à tous les partenaires, j'aimerais juste dire merci. Merci parce que tout ceci n'aurait pas pu être. Donc, je suis Barakage de Gloria Aparo de la Colombie. Alors moi, je travaille dans, dans les questions des violences basées sur le genre. Et notre organisation est née, est née il y a longtemps dans notre organisation de fond les droits de l'homme et aussi les questions de la femme. Et nous défendons aussi euh, les questions de la terre euh, et des arbres. Euh, notre euh, notre euh, localité est affectée par. Euh, par les violences sexuelles. En, en 2000. Euh, en 2000, nous avons eu une, une marche globale. On a, on a participé à cela et ça a été quand même critique. Alors, le, le programme, comme, comme mentionné par Richard, que Carlos, Carlos a donné à notre organisation des, des outils et moyens, des, des outils moyens économiques et, et pour que nous puissions être euh, capables de répondre au, au, euh, aux défis que nous faisions face à l'époque. Et donc, ça a été vraiment un grand support, un grand appui pour notre organisation. Et je, me récisse, vous, je vous remercie pour votre solidarité et de cette alliance qui a été possible jusqu'ici. Et comme j'ai mentionné que les, cet atelier des femmes de courage. Donc, cette, cette initiative, c'est pas seulement pour combattre les violences violence sur le genre ici, dans notre pays, en Colombie, mais aussi à travers le monde. Donc c'est le travail que Kairos a fait au fil des ans. Alors, donc on accompagnait les femmes euh, psychologiquement, les femmes qui ont été victimes de plusieurs euh, défis. Et on les accompagnait eux aussi pour que pour les autonomiser, pour afin qu'elles deviennent autosuffisantes, soit financièrement. Euh, donc, on, on, comme j'ai dit, on, les a, on, on autonomise les femmes pour qu'elles pour qu puissent devenir euh, autosuffisantes et, et très actives dans la vie sociale. Euh, ces programmes -là aussi ont aidé ces femmes victimes de violences pour pour avoir le, le, le, le self l'estime de soi je veux dire et la confiance en soi et comme j'ai mentionné même avec même la pandémie qui continue la, la pandémie qui continue à à, à, à balayer nos efforts c'est un peu difficile de travailler Donc avec la pandémie, il faudra dire que les femmes, avec la pandémie, il faudra dire que les femmes ont... les femmes ont, encore, ont subi encore plus de violences basées sur le genre. Mais avec ce programme de Women of Courage, Donc, les programmes, les ateliers de... Donc, Caro, c'est toujours là pour nous accompagner. On travaille main dans la main, l'appui la le, le, de Kairos, le soutien que Kairos nous apporte, elle est, il est tangible. Donc, ça, merci à toi, merci à vous Kairos d'avoir été présent dans nos régions pendant les temps très difficiles. Alors, merci, merci beaucoup. Merci d'avoir partagé euh, avec nous votre expérience d'où nous venons et merci euh, avec euh, merci pour le compliment et la solidarité d'avoir travaillé avec nous pendant ces années-là. Nous avons beaucoup appris de votre de votre organisation et pour euh, accroître euh, euh, l'insigne de soi des femmes à tous les niveaux. Je sais que ça a été c'est quand même difficile. De, de partager d'où nous venons en cinq minutes. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces propos aimables que vous avez évoqués tout à l'heure. Maintenant, nous allons nous allons nous allons écouter euh, nous où nous sommes maintenant et c'est Jane qui va, qui va prendre la relève pour euh, pour animer cette session là. Merci à toi, Jane Merci, Rachel et Gloria. Euh, alors, en ce, en, en ce segment, nous allons nous allons recevoir euh, nos conférenciers de, de de la Colombie et du Sud-Soudan. Alors, je vais partager un tout petit peu euh, euh, les dames de Carlos. Je pense que j'étais euh, j'étais j'étais donc là, à l'époque, je pense que je n'étais même pas encore adulte quand j'ai entendu parler de Cairo. C'était aux Nations Unies et j'ai participé en, en, en, en différents, par divers moyens. Cette conférence m'a donné, m'a donné de confiance. Et, euh, et moi, mais je pense qu'il y avait une résistance du, du côté des politiques pour protéger les femmes. Et ce travail a été possible juste en faisant des activités de plaidoyer. Alors, je pense que maintenant 2000, à la fois aux Nations Unies et, la, et le Conseil de sécurité des Nations Unies de 2005 et la convention pour éliminer toute forme de discrimination faite aux femmes. Et ce cadre a été adopté en 2000 et les partenaires et cet instrument, de, de, de, de, de, de, cet instrument international des droits de l'homme, nous devons noter qu'après 15 ans de conflit, que, que euh, le gouvernement colombien a ratifié, euh, a ratifié, a ratifié une politique pour, pour, pour, pour, qui a voté que tous les, armes, tous les groupes armés devraient être bannis mais dans ces pays et d'autres pays, les, les, les femmes elles et les filles sont prêts de continuer de subir les violences. Maintenant, je veux entendre des conférenciers ce qu'ils veulent partager avec nous. Quels sont les résultats qu'ils ont pu avoir sur le champ à travers ce partenariat là? et d'autres partenari quel partenariat qu'on a organisé avec euh, Kairos qui a aidé dans votre opinion dans votre façon de voir les choses dans votre cadre alors je vais commencer avec l'équipe sud soudan euh, donc je vais parler à je vais inviter Léna Mambo euh, pour euh, il est conseillé de, de, de, de, de, de il est conseiller du programme de partenariat. Il est avocat de profession. Il a neuf ans d'expérience sur le travail humanitaire aussi avec les organisations de la société civile. Il avance donc l'agenda des femmes et des enfants et il participe pour l'inclusion sociale. Il a aussi travaillé en tant que professeur. Alors, Mambo, dis-nous. Dans, dans, Dis-nous, dans vos opinions, comment le concept, de, le, le, le travail qu'on a eu, a eu avec ce partenaire de Caros a pu changer quelque chose dans votre contexte du Sud-Sudan. Merci à vous, uh, Diane, uh, et à toute l'équipe uh, de m'avoir donné donc, cette opportunité. Mais j'aimerais juste dire que ça, c'est une opportunité au oh, Donc, ici, nous sommes en train de célébrer l le 20e anniversaire de Kairos et aussi nous sommes en train de voir au fil des ans qu'est-ce qu'on a pu, euh, euh, qu qu a pu euh, euh, avoir comme résultat. Alors, je vais, partager avec vous, je vais partager avec vous pour que je puisse définir les clés et les problèmes clés en termes de notre partenariat en ce qui concerne. Kairos Canada et, et notre euh, Conseil des Églises. Donc, juste une petite présentation avec euh, quelques clés que je vais définir ici. Alors, Gabi, est-ce que vous pouvez euh, permettre. Vous pouvez donc euh, partager, faire une présentation. Est-ce que vous pouvez voir? Voilà, donc ça c'est juste une petite présentation que j'aimerais vous montrer. Ça c'est pour la célébration des 20e anniversaire de Kairos. Quand vous regardez dans le contexte, c'est une situation unique qu'on oh, qu qu ne qu s'attendait même pas à voir en ce temps moderne. Alors, le contexte en Soudan du Sud, nous trouvons que les femmes, les femmes traversent des difficultés très uniques dans leur genre. Ils ont il y a des questions sur euh, la violence basée sur le genre, dans tous les niveaux, ils sont vulnérables, ils sont vulnérables, euh, les femmes, les enfants, les filles, vous pourrez être capable de voir que 10 sur cette euh, femme soudanaises ils tombent enceintes et vous allez voir que 16 personnes 16%, 16 des femmes sur sur 70 sur 35 sont dépourvues des, des droits de, des droits au niveau familial et quand vous regardez la, la pratique la seule pratique commence de comment, comment de, de comment les choses se passent Soudan du sud, cela ne reflète pas ne reflète pas proprement sur ce qui se fait. Mais en regardant en regardant, en regardant ce contexte là actuellement, en ce qui concerne aussi cette discussion, les problèmes, les questions que, tu, que nous sommes en train de traverser et avec notre partenariat avec Kairos, nous euh, pensons que euh, euh, dans, dans Philippiens 4, verset 13, nous pouvons tout faire euh, par celui qui nous donne la force. Donc, comme dit le livre de Philippiens 4, verset 13, alors permettez-moi d'aller euh, rapidement tout droit au point même, au point du sujet, ce qui a changé dans notre partenariat avec euh, Caros Canada. Alors, regarde. En ce qui concerne ce partenariat-là, vous serez capable que à travers euh, le, le Conseil des Églises du Sud-Soudan, le programme que nous avons, no, notre organisation est respectée sur toute l'étendue du territoire soudanais à cause de notre position, notre statut. Alors nous sommes vus comme, comme un corps neutre, neutre qui est vu sur tous les. Donc, on est fort dans la résolution des conflits. Et quand vous regardez sur ce que vous pouvez regarder les images que je suis en train de faire passer ici, ça, c'est les partenariats qu'on a pu avoir avec. On a encouragé les femmes à participer à plusieurs ateliers. La participation des femmes sur la prise de décision à tous les niveaux. À travers le soutien, on a fait engager les femmes massivement de face pour Donc, ça, c'était sous l'égide de, de, de l'église, sous, sous l'égide du conseil des églises du Sud-Sudan. On a organisé plusieurs, euh, euh, plusieurs ateliers comme ça. Vous pouvez voir ici, nous avons eu une session d'ouverture où les femmes ont été engagées en Sud-Sudan. Là, ils sont dans un programme de jeûne prière prières dans l'une des églises pour... Euh, ils étaient en train de mener des actions de plaidoyer sur la paix et sécurité. Et ceci a été réalisé par les femmes elles-mêmes. Vous pouvez également, à travers votre soutien, vous pouvez ici... Là, on a créé un espace pour que les femmes viennent parler, viennent dénoncer les violences qu'elles subissent au jour le jour. Et nous voulons aussi dire qu'ici, que les femmes, les femmes, cette plateforme a été, euh, euh, en fait, on a, cette initiative sert de plateforme pour que les femmes puissent venir faire entendre leur voix, qu'ils puissent communiquer. Qu'est-ce qu'ils veulent voir dans leur vie Qu'est-ce qu'ils veulent voir Quel changement C'était ça le rôle de cet atelier. Qu'est-ce qu'ils veulent avoir euh, en ce qui concerne leurs droits Est-ce que ces droits-là sont, sont en train d'être violés ou pas euh, donc, ce qu'on appelle ici par l'inclusion sociale. Alors, tout, toutes ces plateformes-là, toutes ces plateformes-là, c'est pour juste que les femmes puissent se focaliser dans la communication qui s'engage pour qu avoir quelque chose, pour avoir un changement. Vous pouvez aussi voir ici, vous pouvez voir, il y a des communicants, ça, c'est un programme. Ça C'est un programme où on a rendu les femmes, on, on a rendu les femmes devenir les coachs. Vous pouvez voir ici, ça c'est sur le, la justice sur le genre, la justice basée sur le genre, une formation sur la justice basée sur le genre parce que les femmes sont en train d'être engagées sur différentes plateformes juste afin qu'elles comprennent leurs droits. Donc il y a différentes formations qu'on a organisées comme ça pour qu'elles deviennent euh, autosuffisantes, qui puissent euh, savoir euh, leurs droits. Alors, tout récemment, nous avons eu une évaluation où on a pu collecter, on a fait une coalition avec tous les acteurs de la société civile et d'autres cercles de réflexion pour que nous puissions euh, régler ces questions sur la violation des droits, la violence basée sur le genre, la pauvreté chez les femmes, les enfants, les jeunes filles. Donc, Alors, ces plateformes, ces plateformes créent juste une sorte de compréhension pour que les femmes puissent communiquer pour qu'ils puissent communiquer de façon très effective. Donc, pour nous, c'est un pas vers l'avant. Alors ici, nous voulons dire que cette, notre engagement avec Kairos Canada a, nous a impacté et continue à impacter parce que cette plateforme que nous avons créée, c'est un mécanisme justement pour les femmes et justement, c'est comme un catalyseur pour que les femmes ou encore les femmes qui sont vulnérables, pour qu'ils viennent ensemble, qu'on se rassemble ensemble, pour dire que ceci, on veut, avoir, on veut avoir tel changement. Alors, en allant de l'avant, si vous pouvez me permettre d'aller continuer à... Je, je suis tellement intéressé à ce que tu es en train de dire, mais à, à cause du temps qui t'a été imparti, je pense que nous pouvons donner aussi l'opportunité à d'autres femmes, euh, l'opportunité de parler sur ça. Merci, merci beaucoup. Si, si vous avez assez le temps, si vous avez assez le temps, je pense que... Euh, je vais prendre la, la délégation des femmes de Colombie. Qui sont, qui, sont venus, euh, qui sont venus nous rejoindre. Alors, je ne sais pas le, la, laquelle de vous, de cette association, l'association lien des Femmes. Donc, qu'est ce qui a été euh, l'impact le, le, le, le, significatif dans notre partenariat et euh, sur ces ateliers-là de, de, de Femmes de Courage avec euh, tout comme vous avez vu, votre, vos collègues de ce Soudan à partager avec nous. Alors maintenant, nous allons écouter de, de Women League, c'est une association, pour qu'ils puissent partager avec nous euh, ce qu'ils ont eu comme résultat de ce programme. Euh, merci beaucoup. Merci beaucoup. Euh, merci beaucoup. Nous, nous vous remercions pour toutes les activités nous dans l'église euh, le conseil des églises du sud sudan nous avons les ateliers sur différents nous, nous organisons différents ateliers sur euh, euh, euh, le, les droits de l'homme et aussi les droits de la femme la réconciliation où nous sommes nous avons un atelier de, du pardon et de réconciliation et tout ce problème là lié aux violences basées sur le genre et aussi l'intervention sur la paix nous avons à majubora nous avons aussi euh, des autres mouvements d'église en église euh, que nous organisons. Et avec euh, d'autres coalitions euh, de, de la foi chrétienne, nous continuons à, à, à travailler main dans la main parce que ça nous a donné l'unité, la, la grâce, la compréhension et le pardon et la réconciliation entre les femmes. Mais même, y compris au sein de l'association des femmes de, de, du Sud-Soudan. Alors, notre présidente euh, nous avait invité à une euh, réunion qui a été vraiment un grand, un grand succès euh, à, à faire partie à cette, à cette, euh, cette réunion-là. Alors, nous, les femmes, nous avons eu la chance de, de, de participer à ces ateliers avec les évêques et les pasteurs. C'était bien et nous avons organisé une marche pacifique dans les rues de, de, de, de, du, du, du Sud-Soudan et aussi, on a fait de porte à porte pour voir les de, de porte à porte pour voir les femmes qui, qui, qui ont été qui ont été, euh, qui ont été par le COVID-19. Donc, on a fait de porte à porte et aussi on a fait un atelier sur la violence basée sur le genre, une sensibilisation, si vous voulez, et juste pour créer une prise de conscience sur le mariage précoce. On en a parlé et aussi nous avons le problème de, de, de, du viol des femmes, des jeunes femmes. Alors aujourd'hui, tout ce que nous avons réalisé, ce que nous avons réalisé, c'est le changement. Et nous avons même aussi les jeunes filles qui ont envie de quitter l'école. Nous les avons encouragées de repartir à l'école et ils ont repris le chemin de l'école. Et nous avons aussi ce langage grossier. On a aussi fait des ateliers sur le langage grossier, comment parler de façon polie. Et donc, un langage de paix, un langage très respectueux. On a aussi fait des ateliers sur ça. Euh, sur la manière de parler, ce qui est très important. Alors, euh, on a résolu tous ces problèmes-là. Alors, nous sommes, nous, nous, sommes allés, nous sommes allés au niveau de l'État pour la solidarité, pour une visite de solidarité. Et cette visite de solidarité, on a donné un message de l'espoir et d'encouragement parce que nous, nous sommes allés voir des femmes aussi qui étaient, euh, qui étaient victimes de certains problèmes. On les a vues, on leur a apporté notre soutien d'espoir. Et là, nous sommes confiants que la paix sera là. Et pour d'autres, je sais qu'ils ont perdu leur paix, mais maintenant, ils sont, il y a une réconciliation chez certaines femmes dans certaines localités. Donc, le lien de la femme dans notre association Women Link, comme on vous dit, surtout dans le conseil des églises du Sud-Soudan, nous aimons les gens de façon continuelle, nous les motivons d'être toujours ensemble. Les foyers des unis ont été unis à travers les programmes que nous, nous, nous faisons sur le champ. Alors, nous, femmes Women Link, donc lien des femmes, nous vous remercions. Merci beaucoup, Margaret, pour cette brève intervention. C'était euh, vraiment un succès de vous voir parler. Euh, merci. J'espère que dans, dans, dans, les prochains, dans les prochaines sessions, on aura la possibilité de vous visiter au, au Sud-Sudan et aussi pour se tenir avec vous dans la solidarité et de la paix. Merci, Margaret. Merci. Maintenant, je vais aller avec Kerry, une organisation de la foi. Et, et en relation avec ce, en relation avec euh, ce qui s'est passé en Colombie la fois dernière, si tu peux bah, partager avec nous les résultats que ce partenariat a donné et quels sont les problèmes les plus oppressants dans votre euh, région. Merci à vous Kelly et bienvenue. Euh, merci. Et c'était un privilège pour faire partie euh, de cette réunion. Merci pour l'opportunité de parler avec vous, de partager mes expériences. Euh, dans le cas d'urgence, du, euh, dans, dans, dans l'état d'urgence et de cette pandémie, nous, les femmes, euh, Alors, dans, dans, notre organisation, dans, notre, euh, dans notre pays, c'est à vous quand même de parler, de dénoncer les droits des de, de femmes. Donc, la situation est très critique et ça s'est appris encore avec cette pandémie-là que nous traversons. Notre pays... Le, le, notre pays a, a, a, traversé, a traversé un peu une période très sombre avec cette pandémie. Mais il y a aussi les opportunités que nous avons eues à travers Kairos. On a travaillé tête à tête avec eux, ce programme des femmes de courage. Nous avons été euh, capables de travailler main de la main. On a fait, on a mené les ateliers de renforcement de capacité. On a organisé des formations euh, et différentes activités. Alors, l'un des problèmes les plus Là, le problème le plus oppressant, c'était. Non. Maintenant, on est en train de chercher des voies et moyens pour renforcer les femmes, pour les autonomiser, pour les rendre plus le fortes. Et pendant, pendant, pendant euh, euh, cette période de confinement. Ils ont subi quelques violences domestiques. Nous continuons à travailler sur le sujet de la paix et sécurité dans Navada, avec au sud d'ailleurs. Euh, Donc, nous travaillons sur ces projets avec euh, les communautés sur euh, la paix et stabilité, sur la protection des territoires et de la terre, les arbres et tout le reste. Et on est en train de voir les changements significatifs, voir les changements tangibles. Ce programme avec la participation des femmes a été vraiment euh, un programme très insupportable et une stratégie qu'on a mise en place de plan pour la protection. Il y a, le résultat que nous avons eu, c'est la, la protection de différents groupes. Alors, l'accompagnement que Carlos nous a, nous, a, nous a appuyé, nous a donné a été vraiment un succès, ça a aidé les femmes Et tout, voilà, toutes ces formations-là, formations les ateliers ont rendu visible, euh, ont, ont donné une visibilité permanente. Nous voulons travailler avec vous. Nous avons travaillé sur le genre et la construction avec les activités culturelles. On a amené aussi des programmes des activités culturelles. Euh, pendant la pandémie, durant ce programme avec la femme de courage, On a eu beaucoup de protestations, de manifestations plutôt. Le soutien que Carlos nous a donné a été très important pour nous. Et euh, il y avait eu aussi euh, d'autres manifestations, d'autres mouvements sociaux que nous avons participé. Alors ici eu d'une transformation sociale. Alors, maintenant, nous avons trois, trois domaines où nous voulons renforcer en travaillant avec différentes organisations. On veut euh, aller vers un processus de paix. Donc, il y a eu. Il y a eu des appels des femmes à l'aide à plus de 200 Nous voulons aussi la protection des terres et territoires. Nous voulons aussi... Nous, nous ne nous focalisons pas seulement sur la protection des femmes, mais pour toutes les communautés, donc l'extravagance. Beaucoup de programmes, beaucoup de, de la protection des régions. Alors, notre. Merci. Merci beaucoup, Kelly, avec euh, ce partages tu, tu tu as, tu as, tu as, les, les, les, les... Tu, tu, as, tu as couvert tout simplement euh, ce, les clés de, les, clés de les, les questions clés même sur ce que nous allons travailler sur les prochaines 20 années pour la sur la 20 années. alors euh, euh, encourager nous continuerons à travailler ensemble avec toutes les femmes qui sont ici euh, euh, euh, euh, présente pour avancer cet agenda des femmes. Et c'est juste pour dire que Kelly a été née, elle, a, elle est leader dans, dans, dans la jeunesse, dans le groupe des jeunes femmes dans, de la foi, d'une organisation de la foi chrétienne. Et elle a participé également à, dans. dans, dans à un rassemblement qui a eu lieu en Montréal, à Montréal et aussi à une délégation qu'elle a, qu elle elle a, elle a été dans une délégation en Colombie et elle est aussi à un rassemblement de Carros en avril 2021. Alors, pour cette prochaine partie de la discussion, je vais. Je vais inviter nos conférenciers et les inviter de partager avec nous un tout petit peu ce qu'ils ont pu apprendre, euh, qu'est-ce qui sera les problèmes clés, ce que nous devrons euh, travailler sur les prochaines 20 ans et aussi ce partenariat-là, comment est-ce que nous pouvons euh, travailler de main dans la main pour euh, le renforcer. Ici, je vais souhaiter la bienvenue à Gloria. Maintenant, là. Aujourd'hui, ça marque les 20 années de Kairos. Donc, qu'est-ce qu que nous avons pu atteindre et qu'est-ce que nous pouvons travailler sur quoi sur les prochaines années? Maintenant, nous allons écouter de Gloria. Euh, nous voulons continuer à défendre les territoires et je sais que l'environnement a été impacté. Nous devons accompagner les femmes dans le travail de mémoire. Nous devons autonomiser les femmes. Nous devons travailler pour se rassurer que, que ces erreurs là ne puissent pas se répéter dans, dans l'avenir. Nous devons travailler sur les questions de paix à tous les niveaux. Nous devons continuer à travailler sur la puissance des régions. On devra se concentrer sur le travail, sur les travaux et, et aussi euh, faire face aux défis que nous traversons tous les jours. Il y a beaucoup, il y a beaucoup de défis que, qui se passent dans notre pays, dans notre région jour le jour, nous devons se focaliser sur la paix sereine, la sécurité que la paix soit autour de nous et au-delà. Nous, donc nous devons que nous devons s'assurer que la paix fait partie de de ces programmes là. Il doit y avoir des politiques publiques qui défendent les droits et, les droits et intérêts des femmes. Toutes ces politiques-là ont été, toutes ces politiques -là qui sont implémentées au niveau local ou encore international, nous devons donner, autonomiser la femme, leur donner beaucoup d'autorité et euh, accroître, les, euh, multiplier les, les, les réunions pour les formations sur la protection des femmes, les droits, sur la protection de nos régions, l'accès à l'eau potable et les forêts. Et, et nous devons continuer à travailler euh, euh, euh, avec euh, une ligne de, de leadership Nous travaillons sur l'environnement, nous travaillons avec les femmes et les questions sur l'environnement. Nous, nous travaillons aussi sur la protection de la femme euh, des maladies mentales. Nous devons aussi continuer à travailler dans les, sur les questions. Les questions. Les questions sur le droit de l'homme. On ne peut pas euh, interpréter facilement ce qu'elle dit puisqu'elle parle très, à une voix très basse. Il y avait beaucoup de défis que nous avons traversés. Merci pour les toutes de nous avoir accompagnés pendant ces 20 dernières années. Merci pour tout euh, ce soutien que nous avons reçu. Merci euh, à Cairo spécialement. Nous continuerons. Je demeure convaincu que nous continuerons à travailler ensemble. Nous, nous voulons aussi transformer l'avenir des femmes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Gloria. Juste, juste une annonce. Si vous pouvez, si vous, si vous pouvez, si vous pouvez nous permettre de. De tendre un peu la réunion de 15 minutes de plus. Alors je vais rapidement donner l'opportunité à, à, à, à, à, à. En, en deux minutes je voudrais donner la parole à l'association women league et quels sont qu sont qu'est-ce qu'il veut travailler pour les prochaines... Il veut travailler sur quoi sur les prochaines 20 années, 20 années à venir. Alors, je me souhaite la bienvenue à la délection de l'association Women Link. Donc, je vous donne que deux minutes, deux minutes, en deux minutes, s'il vous plaît. Euh, une fois de plus, j'aimerais dire euh, merci à Carlos pour le, pour le soutien. Nous, comme nous, nous avons commencé avec les 20 dernières années, mais pour les 20 années à venir, nous regardons sur le scénario global, là où il y a des conflits et des violences, les justices qui continuent à régner. Et nous voulons être accompagnés dans les prochains 20 ans, en termes de, de, de, de renforcement de capacité, en faisant un lien sur le réseautage et aussi en en grandissant ce partenariat, le rend disponible aussi à d'autres pour faire plus de réseaux, continuer à réseauter, pour que les femmes continuent à dénoncer. Les, les, les, les, les violences qu'ils subissent au jour le jour. Alors, les formations, la formation sur le renforcement de capacités et aussi les ateliers sur la solidarité, non seulement dans le contexte de, de, du pays, mais aussi avec, mettre à nu toutes les situations qui, euh, qui, euh, qui nous traversent. Donc, euh, nous pensons être engagés continuer à soutenir l'un ou l'autre à travers les prières. Nous voulons communiquer à travers la prière et en envoyant les messages d'espoir. De, de, ce, ce sont nos espoirs. C'est de cette façon que nous voulons être accompagnés pour l'avenir. Et l'avenir nous dira ce qui... Ce qui L'avenir nous donnera raison. Mais je pense que nous continuerons notre chemin ensemble. Merci. Faisons-nous ensemble on aura des bons résultats. Merci, Christine. Père James, vous avez deux minutes, s'il vous plaît. Est-ce que Père James est ici? Père James, est-ce que vous êtes là, Père James? Alors, on peut revenir. Je vais donner à Rachel pour, pour faire les annonces finales. Bien. Alors, à vous la parole, Rachel. Merci Euh, merci à tous les partenaires pour euh, cette discussion que nous avons eue. Et je pense que tous les partenaires ont été clairs que, en, en disant que ce programme euh des chances que nous avons besoin et en partageant l'expérience et cette alliance. Alors, nous voulons tout simplement... Vraiment, remercier à toute personne qui a participé à cet, cet atelier qui a déjà rencontré les partenaires, ou qui ont participé au travail de plaidoyer avec les partenaires ou encore été dans une délégation. Je veux juste pour votre mémoire, je marque que vous levez juste. Donc, nous pouvons voir beaucoup de mains qui sont levées ici. Merci beaucoup. Merci, je vois Lizzie. Donc, alors les gens du réseau, euh, nous voulons tout simplement être capables de partager ces mémoires, de travailler, euh, les montrer euh, ou encore les, les partager avec les partenaires euh, et avec les gens avec qui euh, nous résultons ensemble. On nous ne en pas assez de temps. Mais je vous encouragerais à écrire quelque chose sur le chat, sur le forum. Vous pouvez écrire quelque chose avec le programme Femmes de Courage, Women of Courage, ce programme-là, ou encore de ça à Jen ou bien à moi-même. Nous allons donc transférer ça, ces mémoires-là, avec nos partenaires, parce que nous savons très bien que ce programme est vraiment raciné dans la relation et la solidarité, et nous pensons que vous vous êtes conscient de de cela, que aujourd'hui et à toujours que les, les partenaires sont en besoin de cette solidarité. Alors peut-être on peut juste écouter. Euh, on va peu juste écouter ce que pas trois quatre participants ici. Ce que juste pour entendre juste leur expérience avec nous. Est-ce que vous pouvez en dix secondes dites-nous quelles sont vos mémoires, qu'est-ce qu qui Qu'est-ce que cet atelier a fait vous? Comment elle vous a rendu? Est-ce que vous êtes sorti bras bras ou non? Vous pouvez aussi écrire sur le, le forum ici, uh, si vous voulez. Merci beaucoup. Alors, merci. Uh, ici, j'ai Paul, uh, Avray uh, et Lucie. Uh, et on lit. Uh, uh, vous avez 10 secondes. Je sais que c'est impossible, mais vous savez. Euh, euh, bonjour, je, je suis honoré de d'accueillir la délégation de l'atelier Women of Courage. Et donc ça, c'était au sortir de la de la guerre. Nous avons eu des femmes qui ont parlé. Euh, mais il y avait deux femmes de, de, de, de, du conseil des églises du de Sud-Sudan et qui ont témoigné de façon euh, extraordinaire comment la guerre a impacté la vie des gens y compris celle des femmes au Sud-Sudan et donc euh, je laisse toujours leurs la photos ici avec moi et je remercie je vous remercie alors moi, moi moi, j'ai visité euh, les partenaire en Palestine. Euh, j'ai travaillé avec euh, pendant la, la guerre de séparation. Donc. Euh, euh, et, et, et. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Paul. Euh, maintenant, nous allons à Lucie. Euh, pour moi, euh, pour moi, pour moi j'ai travaillé, j'ai travaillé avec euh, les femmes de Courage, mais l'une des mémoires que je garde en tête jusqu'à aujourd'hui, je me rappelle lorsque nous avons eu la chance de participer à une, euh, un processus de paix et de re c'était une expérience inimaginable, ça a touché mon cœur, j'ai été ému. Euh, et nous, en tant que Palestiniennes, euh, c'était euh, pour nous euh, une opportunité en or et ça a été vraiment euh, euh, un moment très puissant pour continuer à travailler sur le processus de paix et sécurité. Merci beaucoup, Lucie. Alors, Vanny de, de Philippines, on va écouter Vanny. Euh, bon. Salutations, bonjour, bonsoir, bon après-midi et je suis très content d'être ici avec vous à cet atelier, cet espace. Alors, dans ce que j'ai expérimenté sur le travail de plaidoyer nous femmes de courage, donc en 2010, je pense que j'ai fait partie d'un atelier, je pense que je pense que j'ai deux mémoires très cruciales et je pense que lorsqu'on avait eu une audience avec Jayle, avec les membres de l'équipe qui sont partis en Colombie juste après ce voyage là, nous étions capables de montrer le travail, ce qu'on avait expérimenté et les voix que nous avons entendu et sur euh, euh, euh, tout ce sur le travail, sur tout ce qui concerne le travail humanitaire et ça c'était mon premier, ma première réunion avec euh, avec euh, euh, le, le, le, le l'ambassade canadienne hors de la Philippine. Euh, euh, la deuxième, malheureusement, n'a pas été euh, capable de prendre les photos capable de prendre la photo à cause des protocoles, mais c'est quelque chose qu'on avait mis, Et aussi la troisième fois, c'est en 2011, quand j'ai été au Canada pour un atelier avec euh, les femmes de courage. Et c'est cet atelier, je pense que je pense que c'était avec fait et c'était très mémorable pour moi en le sens qu'elle euh, euh, était, elle était, elle était. Alors, elle nous a écoutés euh, parfaitement sur toute mon histoire. Alors, moi qui venant de, de, de, de la Philippines et aussi de Chantal qui vient de la RDC. Euh, et elle a également partagé elle a également partagé une investigation un rapport d'investigation sur le Congo qu'ils ont fait je pense que c'était très mémorable pour moi et très récemment et précédemment elle a pu faire une réunion au Sénat et moi je me suis dit que que que nous étions capables d'observer et nous étions, euh, on nous a, c'était la, moi bon, je me disais, c'était bien pour nous en forme de courage, on était quand même dans un Sénat, voilà, ça ce sont les réunions qui ont été organisées chez eux à leur côté, ça a été très impressionnant, très impressionnant, et ce, ce voilà, merci à vous aussi de nous avoir, euh, de, de, de, de, de créer cet espace qui sert de dialogue, de dialogue et pour parler, pour lever nos voix qui doivent être entendues et aussi pour, pour, pour être relevables aux corps qui sont éligibles à écouter sur cela. Alors, merci beaucoup. Et, euh, euh, alors, on va écouter de véran reverrons Lee. Euh, merci beaucoup, uh, Jane, et à uh, tout le monde qui a parlé. Uh, uh, uh, uh, uh, je pense qu'il y avait un feu d'espoir et de la transformation que tu as partagé avec nous aujourd'hui. Et tous les jours, je sais que tu es sur le champ, sur le terrain en train de travailler. Et euh, je voudrais juste partager avec vous les mémoires dont je garde en tête. Euh, je pense que euh, moi je pense que c'est en partageant les mémoires que, de travail que nous avons fait avec nos communautés. Et ceci, euh, c'est comme un témoignage qui nous renforce encore pour travailler davantage. Et euh, pour moi, euh, la mémoire la plus profonde que c'était celle d'accompagner euh, euh, toutes les délégations quand on s'est rencontré à Montréal. Et ça a été très profond pour moi, par nos partenaires et ces mêmes personnes comme Lucie, Anta, Johnny et tout le monde. ils continue toujours à nous accompagner, nous tenir, nous appuyer et Comment ils sont en train de, de, de, de y parvenir avec les violences dans différentes communautés et les changements qu'ils apportent au jour au jour. Alors, merci beaucoup pour, uh pour ce partenariat là et à vous, forme de courage. Merci. Euh, merci à tout le monde qui a qui a partagé avec nous. Je pense que nous pouvons continuer avec cette conversation, mais malheureusement, mais si vous avez des mémoires, s'il vous plaît, euh, partagez-les avec nous, partagez-les avec nous, parce que euh, c est, c est, ce sont les nutrients en fait, c'est de l'air, c'est de l'oxygène pour continuer à travailler. Euh, garder le travail toujours au, au, au cap, toujours lever la barre très haute. Et merci à tout le monde à cette discussion fabuleuse, cette conversation riche que nous avons eue et je suis entré de, de, de, de m'attendre à ce que nous puissions travailler encore sur d'autres coalitions et j'aimerais reconnaître ici les peuples les, les, autochtones qui travaillent avec nous sur différents projets et euh, je J'espère bien qu'il continuera ce travail-là et j'espère que l'injustice et l'iniquité ne sera plus là. Donc Merci à tous les intervenants, les participants. Euh, merci merci à Père James, à Gloria et tout le monde. Euh, merci à Kelly. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Merci, merci aussi aux, aux, aux traducteurs, aux traducteurs qui est avec nous, ils ont communiqué, on avait trois traducteurs sur ce atelier-là, merci, merci pour l'équipe de partenariat, les collègues et tous les collègues qui sont, qui sont ici en train de travailler pour rendre cette réunion possible. Merci, merci, merci à tout le monde de nous avoir rejoint cet après-midi à cette réunion et, et les, les, ce qui nous donne nous, nous du, du sport. Et nous pensons que vous allez continuer à travailler avec nous pour les prochaines prochaine 20, 20 années à venir. La prochaine années, on va continuer à tisser cette relation de, de, de changement et de transformation tangible. Et vous allez recevoir des messages du, de l'équipe de partenariat nous avons ici le 16 novembre, nous avons ce mouvement de 16 jours d'activisme. Donc, on a des podcasts de Jim. On a beaucoup, beaucoup de plans avec Jim. Alors, restez sportiers. J'aimerais que vous puissiez donc passer une meilleure journée. Merci à vous tous.